Salut à tous Google est-il raciste Les algorithmes qui sont omniprésents dans notre quotidien et tendent à le devenir toujours davantage invitent-ils au racisme et à la xénophobie. Maintes fois mis en cause, Google s'en défend régulièrement, pourtant les événements récents nous montrent le contraire. Kabir Ali, un jeune lycéen de Virginie, a montré les résultats de deux requêtes successives dans la catégorie des images. En tapant three black teenagers, trois jeunes noirs, une série de photos de jeunes noirs apparaissent. Sauf que la plupart des clichés sont des photos d'identité judiciaire prises par la police après une arrestation. En recherchant Three White Teenagers, trois jeunes blancs, on tombe sur des photos provenant d'une librairie d'images. On y voit des jeunes étudiants blancs souriants, au meilleur de leur forme. Alors, de poids deux mesures Et Pourtant, le ratio des jeunes noirs délinquants américains par rapport aux jeunes noirs sans histoire est très faible. Une très large majorité des jeunes noirs ne mettront jamais les pieds en prison. Alors pourquoi Google propose-t-il des images de délinquants Pire si vous tapez la question, les Noirs sont-ils intelligents Google répond qu'il s'agit, à n'en pas douter, de la race la moins intelligente. Alors là, la blague est moins drôle. Et si on demande à Google si l'Holocauste a bien eu lieu, nous tombons sur un site négationniste. La blague tourne au cauchemar. Et si on tape le mot « nazi » aux états unis le premier site référencé est celui du parti nazi américain. Oui, il y a un parti national socialiste aux états unis Hitler n'est mentionné que bien plus loin dans la liste proposée. Tout l'art du référencement. Déjà, à la fin des années 2000, Dana Boyd, une ethnographe, avait étudié la sociologie des gens sur Facebook, et ceux sur MySpace, découvrant ainsi une répartition racialisée des pratiques numériques. Les blancs quitteraient MySpace car il y a trop de noirs. Les gens qui utilisent MySpace, une fois de plus, ce ne sont pas racistes, mais ce sont plutôt des gens qui aiment le hip-hop, le rap, les trucs du ghetto, hein, ce qui a fait fuir les blancs. Alors loin de rassembler le monde, les algorithmes seraient-ils des contributeurs significatifs aux grandes fractures xénophobes, que l'on peut encore retrouver actuellement en 2017. L'outil peut-il produire du racisme à lui seul Récemment, conçu avec l'apparence d'une jeune adolescente naïve, Taï, un androïde, avait été conçu dans un but éducatif. Le robot était capable d'apprendre de ses interactions avec les internautes, adaptant son langage aux habitudes, aux éléments qu'il repérait dans les conversations. Plus Taï était sollicité, plus il devenait capable de répondre une, comme une personne normale, avec un sens de la répartie, même presque un second degré, expliquait Next Impact, est le magazine sur le numérique. Un projet vraiment humaniste, qui tendait à montrer que l'on apprend de ses interactions et que l'on s'enrichit au contact de l'autre. Mais le projet a tourné court lorsque les internautes ont décidé de lui apprendre surtout la violence verbale. Au fur et à mesure de ses interactions en ligne, elle s'est mise à tweeter des commentaires pro-nazis, racistes, pro-incestes. Taille a ainsi tweeté « Hitler a fait ce qu'il fallait, je hais les Juifs ». Bush a provoqué le 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur travail que le singe que nous avons actuellement à la Maison Blanche. « Je est féministe, elle devrait devraient tout brûler en enfer voilà, » a-t-elle répondu. Au début de l'expérience, Thai affirmait « les humains sont hyper cool ». Alors, il ne s'agit pas de pointer du doigt telle ou telle technologie, il s'agit de prendre du recul pour découvrir que les réseaux sociaux, tout comme la réalité virtuelle, ne sont qu'un reflet flou, voire franchement biaisé de notre réalité. Que les algorithmes ne sont pas neutres et sont au contraire, comme le dit la mathématicienne Cathy Nail, une construction sociale et en aucun cas le reflet de la réalité. Alors, pour se dégoogliser, la dégooglisation des esprits, utilisons Framabi, Lilo.org ou Ecosia comme moteur de recherche et surtout, restons vigilants.